Eh bien bonjour à tous, Alexandre Becky de CIA Design. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer euh, une petite chose sur, euh, sur Photoshop. Euh, je voulais vous montrer les touches de modification. Euh, Qu'est-ce que les touches de modification En fait, c'est euh, une barre d'outils avec majuscule, contrôle et alt qui va nous permettre.. Euh, donc je l'avoue pour euh, une version. Euh, bureau euh, quand c'est pas une interface tactile je trouve ça moins moins utile mais bon euh, ça va nous permettre d'avoir accès directement aux touches euh, sans avoir à passer par le clavier alors par exemple si je dessine un cadre voilà voilà je peux faire ça si j'en je sélectionne la touche majuscule ici si je fais un cadre voilà j'ai euh, la symétrie j'ai euh, un beau carré. Euh, si je sélectionne Alt, alors avec le bon outil, voilà. Tac, voilà qui est fait. Je duplique. Vous voyez Mais ce qu'il y a, c'est que ça marche c'est une action à la fois. Ouais, si j'appuie là, je fais l'action. Une fois que j'ai terminé, voilà. Euh. Alors, ce que je peux faire, c'est également majuscule alt, donc c'est que je vais dupliquer euh, en restant aligné par rapport au sens où je vais, voilà, donc, euh, je peux continuer comme ça, et hop, et sinon, voilà, sinon, je clique deux fois pour valider alt, et là, je peux, euh, voilà, tout ce que je vais faire, ça va être... Euh, ça va être fait euh, double clic enfin un clic pour désengager euh, on va dire donc ça marche pour chaque euh, chaque touche donc si je peux faire un... ah, j'y vais hop. Hop. Bon, un petit problème avec la avec la tablette et windows en ce moment donc euh, pas de souci donc voilà là j'ai verrouillé majuscule et alt donc je vais pouvoir faire ça hop Hop, hop, voilà, je peux aller, euh, voilà. Donc ça peut être euh, productif ou anti-productif, hein, ça, euh, ça sera forcément euh, bien à vous de voir. Mais je voulais vous montrer ce petit, euh, ce petit chose là, touche de fonction, euh, touche de modification, pardon, euh, voilà, qui me semble beaucoup plus utile pour la, le tactile. Euh, pour vous dire, je pas trop utilisé, mais euh, voilà, peut-être qu'à l'usage. Euh, ça peut être pas mal. Euh, ensuite, une dernière petite chose, c'est que je voulais vous montrer dans les préférences de Photoshop, hein, on a maintenant Camera Raw et Camera Raw, c'est les préférences euh, dédiées à Camera Raw. C'est ici, donc on peut. Euh, alors voilà, là on a tout un tas de réglages et ce qu'on peut faire ici c'est la mémoire cache ce qu'on peut on peut l'augmenter ce qui est déjà pas mal la purger et sélectionner l'emplacement par exemple si on a des grosses collections on peut sélectionner un emplacement vraiment dédié juste euh, juste à ça euh, et ensuite c'est utiliser le processeur graphique, c'est-à-dire si on a une très bonne carte graphique, si on peut cocher ou décocher l'utilisation. Mais en général, si on a une très bonne carte graphique, euh, voilà. On va cocher l'utilisation, ça fera gagner du temps. Euh, donc voilà, c'était des petites choses que je voulais vous, vous montrer. Et, euh, et suivez-moi, d'autres bonnes choses qui arrivent. Merci, au revoir.